Cette vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire « Montréal, territoire industriel ». Tous les dossiers documentaires du récit de l'Univers social sont accessibles sur le site « Documents d'histoire » dans l'onglet « Dossiers ». Dans cette vidéo, nous nous attarderons à la définition du concept d'industrialisation et à l'analyse d'une carte historique. La question de travail dans ce dossier est « Comment l'industrialisation de Montréal transforme-t-elle le territoire de la ville dans la deuxième moitié du XIXe siècle? » Pour y répondre, il faut d'abord que tu te rappelles ce qu'est l'industrialisation. C'est un concept que tu as déjà abordé dans d'autres cours d'histoire, notamment en deuxième secondaire. L'industrialisation provoque d'importants changements économiques et sociaux dans la plupart des sociétés occidentales, et pas seulement au Canada. D'abord au plan économique. Pendant la révolution industrielle, les modes de production se transforment profondément. Désormais, le travail est divisé en une succession de tâches simples qui peuvent être exécutées par des ouvriers peu qualifiés. Ces ouvriers sont regroupés en un seul lieu de production, les usines. De nouvelles formes d'énergie sont utilisées, dont les machines à vapeur qui fonctionnent au charbon ou à l'énergie hydraulique. Ça permet une production beaucoup plus rapide et moins coûteuse des biens manufacturés. Aussi, le capital, c'est-à-dire l'argent, est concentré entre les mains des riches entrepreneurs bourgeois. Ce sont ces entrepreneurs qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire les machines de production et les usines. Ce sont également eux qui paient le salaire souvent peu élevé des ouvriers. De nouveaux moyens de transport se développent, dont les canaux et les chemins de fer. Ils permettent le transport rapide des matières premières, comme celui des biens de consommation que produisent les usines en grande quantité. Au plan social, l'industrialisation entraîne aussi des changements importants au sein de la population canadienne, elle favorise la naissance de nouvelles classes sociales. D'une part, elle provoque l'essor d'une classe ouvrière nombreuse qui reçoit des salaires très bas et vit dans des conditions difficiles. D'autre part, elle favorise l'essor d'une bourgeoisie capitaliste qui s'est enrichie grâce à la production industrielle. Enfin, elle donne naissance à une société de consommation désireuse de se procurer, entre autres, les nombreux biens manufacturés que produisent les usines. Maintenant que tu t'es rappelé ce qu'est l'industrialisation, tu dois déterminer comment elle a marqué le développement du territoire de Montréal dans la deuxième partie du 19e siècle. Dans les consignes du dossier documentaire, on te demande de faire des liens entre le territoire montréalais et ses concepts. Usines, réseaux de transport, ouvriers et bourgeois. Tu peux constater qu'il s'agit toutes de notions qui font partie du concept d'industrialisation, comme nous venons de le voir. Pour t'aider à répondre et à faire des liens entre l'industrialisation et les transformations du territoire de Montréal, tu dois lire et analyser les 12 documents qui se trouvent dans le dossier. Prenons par exemple le document 1. Il s'agit d'une carte historique sur laquelle ont été ajoutées différentes informations qui te seront utiles pour répondre à la question de travail du dossier. Si tu observes l'ensemble du document, tu te rends compte qu'il est composé d'un titre, d'une source, d'une iconographie, ici une carte, et d'une légende. Dans un premier temps, tu dois situer le document, c'est-à-dire préciser ce que la carte illustre, à quel moment elle a été créée et dans quel but. D'abord, le titre du document nous apprend que la carte illustre la localisation géographique des différents quartiers et des principales usines de Montréal à la fin du 19e siècle. Si tu portes attention à la source du document, tu peux obtenir des informations supplémentaires. Tu peux constater que des annotations ont été ajoutées au document original par les membres de l'équipe du Récit de l'Univers social. Ces annotations te permettront d'en savoir plus sur les principales usines de la Ville, sur les différents quartiers d'habitation et sur les principaux moyens de transport. N'oublie pas de faire des liens entre le document et la question de travail du dossier. Une fois la pertinence du document établie, tu peux maintenant te pencher plus attentivement sur ce qu'il t'apprend et sur les éléments de réponse qu'il te fournit. Tu peux même consulter une version interactive de cette carte en cliquant sur le lien qui se trouve dans le document. Les annotations ajoutées au document 1 montrent qu'il existe une variété de transports pour rallier Montréal à la fin du 19e siècle. Comme l'indique la légende, les petites icônes de bateaux et de locomotives montrent que la ville est desservie au moins par un réseau de chemins de fer qui passe par le pont Victoria, ainsi que par un pont et par le canal de la Chine. Ces moyens de transport rapides et efficaces sont liés à l'essor industriel. Ils facilitent le transport et la distribution des matières premières et des marchandises produites en usine. Les losanges rouges de la carte se réfèrent aux principales usines établies à Montréal à la fin du XIXe siècle. Si tu consultes la version interactive du document et que tu cliques sur chacun des losanges, tu peux avoir accès à des informations supplémentaires, dont l'année de fondation de chacune des usines et leurs principales activités économiques. Tu peux donc constater que la grande majorité des usines ont été fondées dans la seconde moitié du 19e siècle ou dans les toutes premières années du 20e siècle. Ça correspond à la première phase d'industrialisation du Québec. Pour répondre à la question de travail, observe maintenant la localisation géographique des usines. Tu peux remarquer qu'un grand nombre de ces usines sont concentrées dans le centre-ville où se trouvent également certaines institutions financières telles que la Banque de Montréal ou la Bourse de Montréal. Surtout, ce quartier est situé à proximité du port. De plus, plusieurs autres usines sont établies le long du canal de la Chine ou près du chemin de fer du pont Victoria. Cette proximité entre les usines et les réseaux de transport n'est pas due au hasard. Elle permet en effet d'importer les matières premières et d'exporter les biens manufacturés produits dans les usines. Le document 1 contient des informations sur la population habitant les différents quartiers de Montréal à la fin du 19e siècle. Par exemple, tu peux savoir dans quel quartier habitent la plupart des ouvriers qui travaillent dans les usines. Pour ça, il suffit d'examiner le pourcentage de travailleurs non qualifiés qui résident dans chacun des quartiers de la carte. Tu peux donc affirmer que des quartiers comme Sainte-Marie, Sainte-Anne ou le centre-ville sont ceux où habitent la plus forte proportion de travailleurs non qualifiés, avec des chiffres tels que 67, 59 ou 46 si tu recoupes ces informations avec la répartition des usines sur le territoire urbain, que peux-tu constater? Tu comprends que les quartiers ouvriers sont aussi ceux où se trouve le plus grand nombre d'usines. Ainsi, tu peux sans doute conclure que les ouvriers non qualifiés habitent généralement proches de leur lieu de travail. Maintenant que tu as situé et compris le document, tu dois revenir à la question de travail pour y répondre. Comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire de Montréal dans la seconde moitié du 19e siècle? À ton tour de répondre à la question. Pour ça, analyse les autres documents du dossier pour compléter les informations que tu as recueillies en examinant la carte historique. N'oublie pas de faire des liens entre les concepts liés à l'industrialisation qui te sont suggérés dans les consignes « usines, réseaux de transport, ouvriers et bourgeois ». Bon travail!